Chou, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. On est 68 huit choups choups. -choup, oui, c'est trop trop chouette. Je suis trop contente. Merci oh, là, beaucoup. Merci d'être là. C'est juste trop ah, génial. Jou, chou, et on retrouve pour un générique mobile. mobile. Alors, Alors en fait, je suis très très contente aujourd'hui de faire une vidéo sur les jeux, les joujoux, les joujoux, les joujoux, les joujoux, les joujoux, les joujoux, les joujoux plus fun en général et ça colle plus à mon univers mignon, cute et machin ou pas trop compliqué aussi. Et mignon, cute et machin ou pas trop compliqué. Tu vois, ça me donne envie de tester. Alors, je ne compte pas faire que des jeux de. Ah, une vie, hein Mais là, je sais, pas, je... je sais. Une fille banale comme moi. De... Yes. Gold, please. Je Deviens mannequin, hein Quoi Créateur mégalomane de génie, Réo. Chef d'entreprise décontracté et impassible, Chu. Maquilleur de talent qui a la cote peut-être. Votre rencontre avec Maquilleur de va changer votre vie. Je suis amoureux de toi. Pardon, j'ai eu soudainement envie de maquilleur de oh, oh Je vais choisir ah, Maquilleur de bruit hostile. Là ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire moi Tu crois quoi Tu crois que je suis supersonique? Donc en gros voilà, on a trop Attack now Bâtissez une merveille. J'ai du bois en trop. Oh oh Yeah veil Et bien sûr, en attendant, ne suivez personne dans la rue et on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.